Par rapport au profil, on n'est pas forcément besoin d'être un boxeur confirmé ou de pratiquer un sport de combat. Si je donne mon exemple, moi je ne pratique pas de sport de combat et pourtant je suis bien là aujourd'hui. Je suis agent de prévention et de sécurité en événementiel. La parole est quasiment l'élément le, le plus important avec la présence. Le fait d'être présent et d'être capable de parler correctement Bonjour Monsieur. puis rien dans les poches Monsieur. Et d'une façon euh, euh, assez ferme aux personnes. Je vais ouvrir la veste. Je vous laisse ouvrir votre veste s'il vous plaît. Permet dans trois quarts des cas d'éviter de, euh, tout conflit. Là on va faire un ratissage de tribune, c'est-à-dire que euh, Plusieurs agents vont prendre l'ensemble de la tribune et avancer en même temps pour la recherche d'objets dangereux ou oubliés et vérifier que tout le monde soit en sécurité lors du démarrage du match. Travail en équipe hyper important parce que chaque agent en fait, est un maillon de la chaîne de sécurité. Aussi bien l'agent qui est situe à l'entrée, l'agent le, qui empêche l'entrée sur pelouse si je prends l'événement d'ici. Et en fait tous ensemble on collabore pour avoir une mission de sécurité globale sur l'événement. Donc là on va libérer l'espace pour laisser accéder les joueurs, donc ils vont rentrer au niveau du portail. Les compétences à avoir sont multiples, parce qu'il y a beaucoup de postes, des qualités de relation avec les personnes, savoir bien accompagner, diriger les personnes, on a des qualités d'écoute aussi pour le, dès que, des situations de crise ou un peu, un peu stressantes. La compréhension et la rigueur. Être capable d'appliquer une, une consigne, de bien comprendre la consigne, d'être attentif à plusieurs choses parce qu'on a la, et la radio et ce qui se passe et ce qu'on voit. On peut avoir des personnes étrangères qui viennent et des fois elles nous demandent des choses un peu particulières donc il faut être capable de s'exprimer, d'être compréhensible. Parler une ou plusieurs langues étrangères c'est vraiment important pour ce métier. Faites attention à ceux qui tiennent des objets dans les mains. Regardez les mains. Parce qu'on peut très bien sortir un couteau, regarder dans la main et passer à côté. OK On est bon En place, messieurs. Je suis globalement assez autonome, mis à part les contraintes liées à l'événement qui m'obligent à être présent à certains points, à certaines horaires précises. Sinon, j'ai assez d'autonomie pour me rendre à une entrée, par exemple, ou revenir en tribune. Je ne suis pas limité, sauf par les missions particulières et ponctuelles qui sont données par le PC Sécurité. Me en route nord-est. Une carte bleue qui a été euh, trouvée. Est-ce que tu peux te rendre sur place et me rendre compte Ok reçu Nord-Ouest pour récupérer une carte bleue. Pour euh, ce poste là, en fait, euh, étant donné que c'est de l'événementiel, on a une euh, formation euh, sur notre poste dans un premier temps, avec notre chef d'équipe, les, les briefings. Et euh, à l'issue on est toujours euh, en travail d'équipe où notre chef d'équipe est toujours à proximité pour euh, des questionnements, des choses comme ça. Et on a des profils qui sont totalement différents. On a des personnes qui aiment beaucoup faire l'événementiel, des personnes qui sont juste là en complément, ou des personnes qui sont même pas de, du monde de la sécurité et qui viennent faire des vacations en événementiel. Bonjour. Bonjour. C'est toi du coup pour euh, la carte bleue Oui. Tu peux me dire où tu l'as récupérée Je l'ai trouvé juste là, aux abords euh, de la tribune. Ouais, ok, ça marche. Je vais, je vais la prendre, puis je vais la ramener au PC. Ouais. Hop. Merci. Dans ce métier, il y a des possibilités d'évolution. Il y a la possibilité de devenir chef d'équipe par la suite après plusieurs années d'expérience. Coordinateur, donc être le manager sur le terrain des différents chefs d'équipe. Puis, pourquoi pas, coordinateur général. On visualise à la vidéo donc un enfant qui a l'air perdu au niveau du club 1896. Escalier bas, est-ce que vous pouvez vous rendre sur place et me faire un retour Oui, reçu donc un jeune sur le parvis 1896. Correct. Le principal conseil que je pourrais donner, c'est qu'en fait, chaque poste est important, et que même si on a l'impression d'être sur un poste pas très clé pour l'événement, au final, en réfléchissant à l'organisation globale, on se rend compte ou on se rendra compte qu'on a vraiment servi au bon déroulement de l'événement. C'est toi qui cherches tes parents Oui. Ah oh bah attends. PC de mobile. Je vais retrouver l'enfant. Je vais chercher okay. ses parents vers la brasserie. Reçu, c'est noté. Ils sont habillés comment tes parents euh, Mon père il a un bonnet rouge et une écharpe bleue et mon frère il a un blouson qui est rouge. Ok, bah on va continuer à chercher. Ce serait pas eux là Ah si c'est eux. Tiens vas-y. Attention. Mobile de PC de mobile. L'enfant a été ramené, fin de mission. Ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est d'abord le travail en équipe, pouvoir rigoler, avoir des moments de complicité avec les autres membres des équipes. Et cet aspect-là est aussi important avec le public qui vient. Même si le métier est assez rigoureux et strict, on a quand même la possibilité de parler avec les personnes et d'être assez libre dans nos discours. Et c'est vraiment la partie la plus agréable, retrouver, retrouver l'humain.